Bonjour, vous avez certainement deviné le thème de la capsule. Il s'agit de... étudiants ensemble... Premier concept... Pour retenir. En général, c'est à partir de 50 volts que le danger électrique commence. Deuxième concept. Ce qu'il faut retenir. Attention, le contact d'un humain entre phase et neutre peut être mortel. Attention, le contact direct d'un humain entre deux phases est très dangereux. Attention au contact direct entre une phase et la Terre. Il est également très dangereux. <truits> Troisième concept. Ce qu'il faut retenir. Attention, le contact indirect à la suite d'une masse fortuite sur une machine à laver peut être mortel. Passons maintenant au premier cas. La sensibilité du DDR est inférieure à 30 mA. Deuxième cas. Si la prise de terre est débranchée, le DDR peut vous protéger en cas de défaut de masse à condition qu'il soit très très rapide. Si la prise de terre est branchée, le DDR coupe le circuit électrique sur la machine à laver dès l'apparition du défaut de masse. Avant qu'on se quitte, un conseil. À bientôt!